Bon, comme je suis en intermittent, j'ai énormément de temps libre. Du coup, je viens de me prendre un abonnement au cinéma. Du coup, je vais voir Astérix. Je pars avec aucun a priori sur le film. Je me suis laissé euh, influencer par aucune critique qui a priori vont tous dans le même sens de toute façon moi j'ai plutôt... Euh, je trouve que Guillaume Canet il est sympathique, j'aime bien ses films de toute façon euh, pas un grand cinéphile j'aime beaucoup être au cinéma mais j'y connais rien donc euh, un peu comme tous les gars qui ont vu... Euh, qui ont lu quelques critiques et qui sont pas, long, pas bons en critiques et qui connaissent rien au cinéma je vais vous dire que moi j'ai bien aimé le... Astérix d'Alain Chabat que donc la barre est haute mais que à mon avis vu les sommes engagées et le, les premiers retours les interviews et les extraits machin y a, ils ont fait ce qu'il fallait pour euh, au moins relever le défi donc euh, à voir Si vous l'avez vu, dites-moi en euh, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, si vous l'avez préféré, euh, celui d'Alain Chabat, celui-là plutôt que celui d'Alain Chabat. Ouais, je suis un peu curieux d'avoir vos retours. Si vous, vous l'avez pas vu, pourquoi Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas encore allé Est-ce que c'est parce que vous en foutez Est-ce que parce que vous voulez pas Enfin voilà, ouais, dites-moi tout quoi. J'ai trouvé le moyen d'être en retard. Comment commence en 10 minutes, je suis parti en avance. Je pense que j'ai ça dans le sang. Même quand je prévois, je me fais avoir. pas de place c'est dingue hein. blindé blindé arrête arrête là il pleure ton truc voilà allez on rentre Stop à la Francilienne, quoi. Bon bah écoute, c'est pas le film de l'année, bon c'est une bonne, euh, c'est une bonne comédie. Il euh, y a un sacré budget, il y a des très belles images, il y a un gros casting. Casting, euh, je suis un peu déçu par la qualité de jeu de certains acteurs. D'ailleurs, je vais pas pointer du doigt parce que je suis pas acteur non plus et surtout, euh, c'est pas le but. Mais euh, bon, niveau ou pas de celui d'Alain Chabat, comme on disait à aller, franchement, euh, c'est dur à dire. C'est un casting parfaitement différent, une histoire parfaitement différente, une époque parfaitement différente, des moyens parfaitement dits. C'est un autre. Et je pense que ça sert à rien de comparer. On aurait pu comparer s'il avait pris le même scénario, mais là, il a refait son... sa version à lui. Voilà, moi j'ai bien aimé. C il y a beaucoup d'humour. C'est pas très fin. Sans tout venir c'est des gros gags un peu ouais, c'est pas finaux mais moi ça me fait ça marche sur moi Et pour tous les goûts dans l'humour je pense que pour le coup je pense qu'il faut vraiment aller le voir pour se faire un avis quoi je suis pas déçu bon. de toute façon l'avantage maintenant c'est qu'avec mon abonnement je pourrais pas dire ouais, j'en ai pas pour mon argent parce que il suffit que j'aille voir deux films dans le mois je suis rentabilisé donc euh... J'avais pas compris que c'était un écran, je pensais que c'était sa tête qui bougeait quand elle pédalait, <rire> non. Je sais pas si il euh, y a un album euh, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui se passe en Chine. Bon, je pense que oui, en général c'est des adaptations. Et si oui, je sais pas s'il est fidèle, si le film est fidèle à l'album. Je pense qu'il y a pas mal de liberté. Qui ont été prises. Il y a pas mal de, comment on appelle ça, d'humour de référence. Enfin, il y a beaucoup d'humour de situation. En fait, il faut aller voir ce film rien que pour entendre les mots bleus de Christophe chanter en, en italien. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est toujours très... <rire> utilisé à très bon escient. Et ensuite, euh, voilà, il y a plein de petites références euh, très sympas. Voilà, mes amis, c'était une petite excursion euh, brief des briefs d'Astérix. Euh, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciné ou, ou route. Prenez soin de vous, ciao!